Kunji présente Maya à son épouse Twinkle. Le père de Twinkle apprit que Lila était malade il désire de elle appeler mais Lila refuse de lui parler. Mais le père de Twinkle profite de ce moment pour féliciter la mère de Twinkle pour savoir. Peu de temps après Kunji profite le moment pour présenter à Maya sa femme. Le père de Twinkle a dit. Allô Lila j'ai appris que tu étais malade. Lila répond. Je n'ai pas envie de te parler. Le père a dit à Lila. J'ai entendu la voix de Twinkle pour la première fois aujourd'hui. Elle a une si jolie foi tout comme la tienne. Twinkle dit sa mère. Alors maman je vois que tu reçois beaucoup d'appels c'est ainsi et pourquoi pas ma mère est encore très belle. Et Lila a dit arrête Twinkle. Twinkle répond et dit maman tu décides penser de remarier quelqu'un d'autre papa. Kunji profite le moment pour présenter Maya Twinkle. Kunji a dit. Maya voici ma femme Twinkle et Twinkle voici Maya on suit le même cours et en plus on est dans la même école. Dans l'après-midi Twinkle reçoit un message de Maya et Twinkle a dit. Est-ce qu'il prévoit de partir après l'université Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aux chaînes. Partagez. Commentez et likez chaque vidéo de la chaîne. Merci. Rendez-vous pour une autre vidéo. Au revoir mes amours.